Salut tout le monde, alors aujourd'hui je fais une vidéo pour vous montrer euh, comment faire des dragibus euh, en, en fimo donc je ferai qu'une couleur mais on peut faire avec toutes les couleurs sauf qu'il faut se laver les mains après la couleur qu'on a, comment euh, qu dire... Euh, Mal axé parce que sinon ça laisse des traces. Alors je vous laisse juste un instant d'attente pour aller euh, fermer la porte. Voilà. Alors tout d'abord, il vous faut de la pâte Fimo, hein, euh, donc de couleur rose. Donc je vais vous dire euh, le numéro. Donc alors j'attends. Euh, Qu'on y a... Je vais simplement euh, déplacer. Voilà. Alors. Je suis désolée si ça vous fait attendre. Voilà. Alors, euh, c'est de la pâte. Alors, euh, donc c'est de la pâte... Euh, euh, euh, donc euh, effect donc euh, c'est de la c'est cou de couleur euh, rouge mais moi j'appelle rose quand même comme ça et euh, c'est le numéro 204 attendez 204 voilà alors tout d'abord il vous faut de donc euh, il vous faut de la pâte donc vous prenez votre pâte et vous allez faire une boule donc une boule qui soit assez jolie voilà donc je, je, donc je ne fais pas les gros je fais les petits Haribo euh quoi dire, Haribo donc alors voilà le en fait le le résultat donc ça ça ressemble pas vraiment mais on peut dire quand même que ça ressemble voilà donc j'en avais fait deux, si, voilà. voilà. Alors, donc, euh, on fait ça, et euh, on va rouler en boudin. Voilà, donc un boudin, un boudin assez joli. Et on va le découper hein, en deux parties. Donc, on a une plus grosse, on va le poser. On va le poser ouais. Et on va faire une boule avec l'autre petite partie. Alors, je, donc, je l'ai déjà malaxée quand même, cette pâte. Celle-là, il faut toujours bien la malaxer au début. Mais pas pendant les vidéos parce que sinon, ça va, ça va durer trop longtemps. Alors, ça nous fait une petite boule, comme ça. Et la petite boule, en fait, on va on va l'aplatir, comme ça. Et qui reste collée à l'endroit où on travaille. Et on va, comment dire, la reprendre, la remettre. Et faire un petit joli arrondi. Et aplatir, comme ça. Donc là, je ne parle pas parce que. Il faut de la concentration! Non, je. Non. Non, mais il faut quand même une concentration avec nos mains parce que c'est quand même assez. C'est petit. Je vais en enlever un petit peu parce que. Ça va être trop gros après. Désolée pour le bruit. Voilà, et on recommence parce qu'en en fait j'en ai enlevé un petit bout et j'avais mal, mal pris. Voilà, alors. Donc c'est très simple. Voilà, donc on refait pareil, on le repositionne sur notre plan de travail. Et on refait notre petite forme arrondie. Voilà. Donc j'en ai fait trois. Alors après on peut mettre un petit clou. Donc un petit clou c'est comme ça. Donc ça c'est une barbe à papa et je vous ferai un tuto un jour. Voilà. Et euh, voilà, c'est ça les c'est ça les clous en fait. Et qu'on peut après euh, mettre pour faire une boucle d'oreille. Euh, quoi, des boucles d'oreilles, voilà. Et aussi, on peut mettre du sucre, donc du sucre. Je ne veux pas dire du sucre comme ça, mais euh, du sucre, euh, non. Un, quand il y a une poudre. Quand, après, quand on chauffe, ça nous fait un peu côté euh, piquant, on va dire. Frestagada euh, euh, piquante quand même. Donc, euh, voilà. Alors, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, salut